Pour nous, chez Pierre et Vacances Interpac, l'intérêt d'avoir un outil qui permet de centraliser les données médias ad C'est vraiment d'avoir une source de données fiable, une source de données propres, qui nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau du canal ou au niveau du groupe.